Le rôle de l'innovation pour une entreprise familiale et centenaire comme Inotera, c'est toujours de simplifier la vie de ses clients. La différence entre l'innovation et l'amélioration continue, c'est que l'innovation c'est créer un produit inédit, nouveau, d'un nouveau genre qu'on n'a encore jamais vu. Tandis que l'amélioration produit, ça consiste à prendre un produit comme il est et apporter des modifications incrémentales qui viendront améliorer la qualité du produit en le rendant plus fiable, moins cher, ou peut-être plus agréable à utiliser. Ce que je retiens de ce, cette conférence passionnante, c'est que d'une part, il n'y a que 20% des projets, des startups qui réussissent. Donc nous, on peut essayer de faire mieux. C'est la loi du genre, c'est quand on veut innover, il euh, y a forcément des échecs. Ce n'est pas un échec d'avoir des échecs, si je puis dire, euh, ça fait partie de la vie de l'innovateur. Quand on passe d'une euh, forme produit à une autre, par exemple, prenons le cas de CD à l'iPod, c'est le cas le plus euh, facile à comprendre.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 Fondamentalement, euh, au cœur du processus d'innovation et d'amélioration continue, il faut mettre le client, euh, ce qui est fondamentalement la logique dans laquelle on est euh, au sein d'Inoterra et donc euh, qui fait écho à beaucoup de projets qu'on nous sommes en train de mener. Il faut voir qu'il y a une vingtaine d'années, enfin une trentaine d'années, la compression veineuse, c'était quelque chose d'extrêmement... Euh... Villeau, Ringard. Il y a eu un travail extrêmement important réalisé au fil du temps pour développer, par de l'innovation, pas forcément de rupture, mais plus l'innovation continue. Les petites innovations qui ont apporté petit à petit leurs fruits et qui font qu'aujourd'hui le bas est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus confortable, beaucoup plus euh, euh, facile à porter. Donc vous voyez que les clients n'achètent pas oui. les produits. Les dirigeants, les directeurs, directeurs, commerciaux, directeurs commerciaux, les directeurs de RD disent que les.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 Les clients aiment les résultats. Amélioration continue, c'est plutôt du court terme. Euh, innovation, c'est plutôt du moyen long terme. Et là, c'est vrai que la structure familiale, centenaire, euh, prédispose particulièrement à, à avoir autant une vision long terme que court terme. C'est euh, écrit en lettres d'or au fronton d'Inotera. Ça doit être euh, aller voir le client. Comprenez d'abord euh, les besoins du client. Chez nous, le client, ça peut être euh, le patient, le prescripteur, le délivreur connaissance beaucoup plus fine des besoins du client particulièrement dans le dispositif médical et avec demain Gibo. Euh, Maintenant avec cette nouvelle alliance euh, Inotera Gibo qu'on vient de conclure euh, encore récemment, nous allons regarder de manière plus disruptive la façon dont nous engageons avec nos clients de la manière la plus appropriée. Donc le client sera clairement au cœur de cette réflexion.